Bonjour tout le monde, c'est moi, Hugo, et aujourd'hui je suis tellement en retard que du coup je décide de faire un cap à sur ce jeu là. C'est un jeu très attendu que je voulais parce que c'est... parce qu'il y a une banane, et aussi parce que... Sans, euh... balle, Banane. C'est mes... mes trois signes du bonheur j'ai envie de vous dire. C'est comme le... le cacacac. Mais sauf que c'est le BBB, Sauf que le BBB c'est encore mieux que le KKK. Ouais, je vais pas dire que juste Et eh merde. J'aurais dû aller crédit avant tout. Ah, merde. <rire> Il va me spoil. <rire> la sortie ne se régénère pas. Par des sites automatiques, elle esquive. Les, les ennemis infligent d'importants dégâts. Les ennemis réagissent. Ouais, bon, on va. On va jouer à la petite bite, comme on appelle dans le milieu. Hey. Wake up ce fuck ça samouraï. Salut. Hé, hey, cave C'est moi, Pedro, ton ami T'étais dans les pommes Ou plutôt dire, t'étais dans les bananes <rire> oh, Je vais supprimer la chaîne tout de suite. Ça va mieux Combien j'ai deux doigts Bon, oublie. <rire> Partons d'ici, où que nous soyons. Olé Quel irresponsable Un crétin a laissé traîner son pistolet. N'importe quel fou pourrait le ramasser et s'en servir pour faire n'importe quoi. Oups, c'est Mitch, le boucher La viande est principalement constituée de raids, de pigeons ou de gens dont la tête ne lui revenait pas. C'est ce qu'on me disait à Paris par rapport à la recette du kebab. Soupir. Il vient derrière nous Tu vas devoir l'éminer. Prêt Ah Ok, j'imagine qu'il va falloir tuer tous les autres maintenant. <rire> tu es sûr de tout T'inquiète, cette oreille s'installe presque toute seule. Il suffit de prendre ce truc et de le mettre là et. Oh non, il a une barrière, je ne peux rien faire contre lui. Oh. Je vais avoir un A ahurissant. <rire> Ah la oh la vache, voilà la vache c'est un cake et hop là un tonneau ok bonjour en fait on aurait peut-être dû tourner à gauche je te parie un biscuit que tu peux papoter le ballon dans le panier ah ouais bah j'ai mangé tous les biscuits Merde. Merde, ça n'a pas marché! Ah, ça j'étais content de se faire ce move là. Jusqu'à ce que je le fasse. <rire> Attends. Regardez-moi ce move! Oh wow! Fais chier. Ça c'était beau ça, monsieur! C'est beau, bon, patron! Elle est chargée et prête à partir! C'est pas trop tôt. Je veux voir ce fugitif transformé en viande hachée à mon retour. Bande de feignasses! Parfois, ces insultes me font du mal. Coup dur pour Pascal et Philippe. Deux amis, mais un patron très énervé et très insolent devant ses employés. C'est ce qu'on nous allons parler aujourd'hui dans son d'ailleurs. Oh là là Oh là, la partie en moto, c'est pas mon truc, hein. Hop là ça va falloir faire profil là-bas à un moment. Direction le quartier zéro. On n'y croisera personne et on pourra rester là-bas le temps que les choses se tassent. Ah bah là, avec le patard de que j'ai fait quand même Eh hey, c'est comme super génial C'est Noël Je veux le même poster dans ma chambre Il écrit bienvenue au réveillon de Noël au, du club des chasseurs de primes C'est sympa cette petite fête Heureusement qu'il n'y a pas de primes sur notre tête C'est à ce moment là que Pedro aurait dû fameux sa gueule Joli masque Bon ça va alors, ou pas quel fils de... Eh, hey, fais gaffe, t'es dans ma prochaine ligne. <rire> oh, oh, oh, joyeux Noël, les petits. C'est moi, Papa Noël. <rire> non, tu t'appelles Denis. Ah. C'est l'heure de la méga prime de Noël. La prime de cette année est toute fraîche. Et elle ronde dans les parages, à ce qui paraît. Mais c'est lui. Si c'est ça, c'est pas un coup de bol. T'y vous et ne laissez pas s'échapper. Oh, oh, oh. On peut laisser tomber le profil bas. Allons au bureau de Denis. Il voudra peut-être bien nous le dire si on demande gentiment. Gentiment, ça veut dire une balle dans sa face. Hop là. Non Quel con Oh, du skate Ouais Voilà. L Espace. Hop Allez, ça repart Ah, c'était le vide. <rire> Merde. Oh. Et hop là, la remontada. C'est un bon métier, chasseur de primes. Je me demande ils font des tickets, <rire> de tickets restaurants. <rire> hop là, ça c'était joli ça, monsieur. Le skate. <rire> Tiens, dans ta face. Consterne, hein L'important, c'est qu'on a une note, quand même. Et au-dessus de D. Haha, bon. <rire> regarde, voilà Denis On va enfin découvrir qui a mis cette prime sur ta tête. Oh non, il m'a retrouvé Oh non, il m'a retrouvé ah. Bizarre. Hello, motherfucker <rire> Non Oh ah ouais, il me même d'ici, quoi. Voilà. Ouh. Arrête, mec. Laisse-moi tranquille. Attends, attends, attends. Arrête. Tire pas. Je suis juste le messager, mec. C'est ma sœur, Ophéa. C'est obsédé du pouvoir qui tire les viercelles. Depuis qu'elle est devenue la titatrice de l'Internet, elle ne sort plus du site du serveur central. Elle a la rage que tu es, tu es Michel le boucher Notre pont à rien de père. Il n'y a que ce qui méritait à mes yeux. Ophéa a déclaré que tu devais crever, qui que tu sois. Une seconde. Tu serais pas Non oh. Aïe, ça doit faire mal D'ailleurs, le sol se rapproche d'enchantement, prêt pour le grand plongeon Respire, tout va bien. Tu as travaillé dur. On a tous droit à une pause de temps, avant ça. Hum, fais pas attention au sol. Il se comporte étrangement depuis que j'ai redécoré les yeux. Ouh, les petits trous, là Non Ah <rire> Ça change un peu <rire> Dis, pendant que tu es là, tu pourrais peut-être m'aider Je suis envahi par les haters. Ils sont apparus un jour et ils ne sont plus jamais partis. Toujours à m'observer, à me juger, à m'envoyer de mauvaises vibrations. J'aimerais qu'ils disparaissent. On va aider un peu Pedro à enlever ses haters. J'ai lu dans un bouquin de développement intérieur que l'activité physique a été la clé d'une vie plus heureuse. J'ai donc installé ces tampons senteurs pour m'entraîner de façon saine et ludique. Ah, HATER lui il a pas besoin de trop, c'est pour ça qu'il doit s'envoler. Ouais donc euh, en quelque sorte c'est comme euh, dans les mêmes styles de jeu, c'est-à-dire plus tu vas en bas et. Ah, attends laisse-moi expliquer. Olé, oh, les... ça c'est impressionnant ça. Oh putain Boui, boui, boui, boui, boui, boui, boui. Non, je suis pas moviette. C'est une stratégie comme les autres. Hein. Ça passe cette, euh, cette nouvelle casquette de, euh, de Team Fortress 2, elle doit être rare. Génial! Tu as trouvé le vieux chapeau à hélice à de mon oncle. Fais le tourner pour voir s'il marche encore. Ça, ça plagie euh, Super Mario Bros. sur Wii, oui, hein, moi je dis ça. T'as pas d'amis? prends oh, un curly, bâtard. Tu sais, la nouvelle truc de. Pas d'amis, prends curly. Merci mille de t'être de, de, occupé des ethers J'aurais adoré t'avoir ici plus longtemps, mais on a d'autres chats ch ch à Partons. Squalala <rire> Il faut qu'on infiltre l'internet pour se débarrasser d'elle. Sauf si elle a Nord FVPN, évidemment. D'ailleurs, le savez-vous, vous savez que cette vidéo est sponsorisée par SudVPN <rire> Grâce au code promo CHOCOLATINE, vous pouvez avoir... C'est même pas un mois offert, vous avez au moins trois mois offert grâce à SudVPN. SudVPN, tente ta gueule, le nord. <rire> pas d'inquiétude, j'ai un plan. Traverse ce conduit d'égout, je t'expliquerai en chemin. Voilà, mais c'était sûr en fait Oh putain ce sont les plus hardcore des hardcore gamers. Personne ne sait pourquoi ils ont pris leur quartier dans les égouts. Il y a souvent un niveau qui se déroule dans les égouts dans les jeux violents. Et si ça tente peut-être à l'aise... Oh putain. Lui, il a joué à 3 à Mordeaux, là, ça se voit. GG. Oh la Non Elle est très bizarre, cette position que j'ai eue avec le monsieur. Lag Ah oh, bah... <rire> Je voulais que le premier tonneau... Tue lui, certes, ensuite de se contenu sur lui, mais sauf qu'il est tombé sur lui. <rire> attends, je. Ah, attends. Tiens. Est-ce que ça a tué quelqu'un Non, même pas. Oh, si Ah non, ça a juste. double <rire> Ah bah, il a bien fait de m'insulter. Attends, je regardais comment ils vont être broyés, les gamers. Même pas. Et le jeu, je retire deux, Z... deux points déjà. <rire> c'était joli, ça. C'était pas fait exprès, mais c'était joli. <rire> Oh y a une nouvelle arme, c'est ce que je voulais Ils sont trop équipés Regarde, il y a même un lance-grenade Comment je fais le lance-grenade Ok, ça marche comme ça. Oh regarde, ils, se, ils, se, ils sont amis en vrai, regardez, ils sont en bas là. Oh. Ces types font partie de la PS1 <rire> Voilà je vais faire un truc très drôle avec lui NON ah putain c'était très drôle vous avez vu les enfants j'ai mouru comme une merde attention des mines <rire> maintenant comment on est fait pour les esquiver <rire> non <rire> j'étais trop content d'avoir fait ce truc Mec, j'en peux plus de regarder ce levier. m'en pas, hein. Ça fait des mois qu'on est là. Personne se rendra compte si on fait une petite pause. Tu penses quoi à ce que je pense Je crois. Alors derrière, euh, que je te montre d'autres techniques de correcter. Hein Eh hey mec, le, bou le levier a baissé. <rire> Nous rapportons les pièces que vous avez devant de la base, madame. Excellent travail, soldat. Ah, c'est une féministe depuis le début. <rire> Bienvenue dans l'Internet. Ça a changé internet, hein. Depuis qu'Antoine ne fait plus votre euh, scott, ça se voit, hein. Ouais, faut que je les casse. Oh d'accord, ça va me casser là-bas. <rire> J'ai une balle avec ton nom dessus. Je ne connais pas ton nom. Mais sache que si c'était le cas, il serait inscrit sur une balle. Voilà, c'est pour ça qu'il faut jamais donner au nom à quelqu'un, les enfants. Merde <rire> <rire> le wifi est vraiment capricieux par ici. L'internet était bien plus fun avant que Koféa se mette à la censurer. J'avais une playlist des meilleures vidéos de chats. Puis un jour, elle a été fermée pour cause de contenu inapproprié. J'imagine que préfère préfère les chiens. donc qui D'accord. Oh, yes le sniper. Merde. Il fallait que je sois dessus, évidemment. En même temps, ça brille en jaune, donc je suis un peu attiré à savoir s'il faut que je tire avant ou pas. Une seconde. Impossible ce serait toi On oh, va avoir des révélations à la fin. Ça va être so épique. Nous verrons que c'est à euh, jeter le père depuis le début. <rire> c'est vraiment toi, n'est-ce pas Après tout ce temps, ça fait si longtemps. Mais pourquoi au juste Pourquoi tout ça Pourquoi maintenant Oh, ne l'écoute pas Elle cherche à t'embrouiller, elle a peur. Te revoilà. Tu es revenu à la maison Je t'ai reconnu mon frère Ça fait un bas et je n'étais pas sûr au début Je sais qu'après l'accident, tout est parti en vrille Je peux comprendre ta réaction Mais toi, tu dois comprendre que je ne peux pas te laisser continuer Mitch n'a jamais été un bon père pour nous Mais je lui ai reconnaissante de la voie qu'il a tracée pour moi Quand à Denis, il n'a jamais été loyal envers quiconque Mais il occupera toujours une place dans mon cœur Je m'amuserai bien que tu aies une belle pierre tombale Ah la salope ah Ok là ça va être un duel de sniper, moi je vous le dis Tiens, je suis à gagner mon frère. Alors, euh, bon, <rire> j'ai peut-être pas été complètement honnête avec toi. J'ai jamais voulu te tromper, j'ai seulement fait ce que tu m'avais demandé avant d'enfiler ce masque. Il y a toujours eu un conflit antérieur entre ta nature profonde et les de des membres de ta famille. Pendant longtemps, tu as suivi les ordres et commis les méfaits qu'on te tictait et un jour, tu as craqué. Tu as décidé de les empêcher de nuire et d'envoyer un message à quiconque serait tenté de suivre leur. Pas. Mais tu n'étais pas assez fort pour t'en prendre à ta propre famille, tu t'es tourné vers moi, tu avais besoin d'aide. Ensemble, nous avons élaboré un plan et inventé une histoire qui te motiverait pour faire ce que tu devais être fait. Tu as enfilé ce masque pour éviter d'être reconnu, puis nous nous sommes infiltrés dans le sous-sol de Mitch. Tu t'es assommé, tu as effacé ta propre mémoire. Et voilà où nous sommes. Tu redoutais ta propre réaction une fois que tu aurais découvert la vérité Il y a une dernière chose que je dois faire pour honorer ma promesse envers toi. Pardonne-moi. Oh non! Oh. Résiste! Résiste! Résiste! Résiste! Oh. J'ai gagné ou perdu? <rire> N'oublie pas, je vais te tuer seulement parce que je te l'ai promis. Et les vrais amis tiennent leurs promesses. Oh, je dois tuer Pedro! Ouah wow, c'est trop rigolo en vrai Bam Alors on fait le mouvement là hein Ah le salaud Ouah wow, putain Ah je m'attendais pas à ça Je suis... Désolé Un bon coup de chez le Soleil. Je dois dire enfin la vérité en face. Je suis pas n'importe qui. Je suis. Une banane! <rire> Putain! Bon, en tout cas, j'espère que euh, ce gameplay à euh, Pedro en entier vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si le contenu vous a plu quand même, et partagez à vos amis euh, qui n'ont pas encore terminé le jeu, comme ça, ça pourrait les faire spoiler. J'ai bien, bien envie de sortir une musique euh, vieille euh, à Banana, mais je suis encore plus taré que ça.